S'il y a bien un truc que j'adore faire l'été en Bretagne c'est de courir d'une plage à l'autre en passant par les rochers en fonction des heures de marée c'est souvent possible et pour cela il faut avoir une chaussure qui se prête à cet exercice qui ne va pas glisser sur les rochers et qui va aussi bien évacuer l'eau sous les chaussures et c'est ce que permet cette amphib bol de de chez Salomon je vais vous présenter la chaussure c'est parti Alors habituellement j'utilisais des chaussures classiques de trail qui étaient plutôt avec une semelle qui était bien adhérente sur les rochers mais euh, bah, ça avait toujours un petit peu euh, d'inconvénients et là pour le coup c'est la première fois que j'ai une chaussure de type aquatique donc mais cette Amphibold 2, elle est vachement polyvalente. C'est pas une chaussure que vous allez pouvoir utiliser uniquement pour aller faire du canyoning ou courir dans les rivières. C'est vraiment ce que j'ai bien aimé sur cette chaussure, c'est qu'elle est très polyvalente. Il y a un truc que j'ai découvert aussi, tellement elle est polyvalente, elle va pouvoir aussi vous servir de mule. Parce que l'arrière, comme ça, ça fesse. Et vous allez pouvoir les enfiler très facilement comme des tongs. Et c'est génial. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré. Alors un truc qui m'a vraiment beaucoup plu sur cette chaussure, c'est son poids ultra léger, 195 grammes en taille 42. C'est vraiment pas lourd, pas lourd du tout et du coup très agréable à porter, surtout si vous voulez aller faire des petits footings, voilà, vous allez sur la plage, vous n'allez pas sentir du tout votre, votre chaussure au pied. Et moi j'aime beaucoup cette sensation de courir d'évasion, de, de courir presque pieds nus. Euh, c'est vraiment toujours quelque chose d'agréable. Et bon après, c'est une chaussure qui ne va pas être destinée à porter sur un ultra trail. Hein. Quoique certains peut-être d'entre vous le pourraient, mais euh, c'est pas son usage premier. Un autre truc qui est vachement cool aussi, c'est qu'elle est vachement respirante. Et oui, une chaussure aquatique, euh, c'est sa destination c'est quand même de pouvoir évacuer l'eau, de pouvoir sécher vite et euh, bah, c'est ce que permet le mesh ici, il est euh, donc euh, vraiment très très ultra ultra respirant et donc euh, là on voit à travers, vous voyez je mets ma, ma, ma, ma tête derrière la, la chaussure et je vois euh, mon téléphone qui est en train de me filmer euh, tellement on voit bien à travers euh, du mesh parce que euh, bah, c'est fait pour évacuer l'eau euh, très vite et très facilement autre chose, euh, vous avez toujours le système de lassage de chez Salomon, le classique Quick Lace. Vous n'allez pas avoir par contre le petit rangement dans la semelle comme c'est souvent le cas. Mais par contre, il y a sur le coup de pied un petit élastique ici que vous allez pouvoir tirer et pour caler euh, le lacet. Très pratique pour éviter d'avoir le lacet qui se balade partout et qui s'accroche un petit peu partout. Euh, sinon, euh, un truc qui est ultra original. Jamais j'avais entendu parler de cette technologie avant de découvrir cette chaussure. La semelle est faite avec du mar de café, euh, il y a une couche de mar de café en fait qui est faite dessus et ça permet de sécher plus rapidement et aussi d'éviter les mauvaises odeurs, donc ça c'est vrai pour la semelle intérieure. Euh, donc c'est un truc, je trouve ça génial en fait qu'on arrive à découvrir des technologies comme ça avec du mar de café, on arrive à faire des semelles de... Enfin bref, ça m'a fait marrer quand j'ai trouvé ça. Euh, drop de 6, euh, donc euh, ça c'est un drop plutôt moyen, plutôt classique, ça conviendra au, grand nombre, au plus grand nombre d'entre vous donc on a une semelle en EVA classique avec un amorti qui fait le boulot euh, moi j'ai couru avec alors j'utilise aussi pour aller au crossfit c'est pas du tout son utilisation mais c'est une chaussure qui, que je trouve tellement agréable, tellement confortable et comme je vous l'ai dit elle est ultra polyvalente donc moi je l'utilisais dans, dans des sé quelques séances de crossfit et on avait des, de la course à pied à faire autour de la salle sur de la route et euh, bah, sa légèreté et puis avec un amorti qui est quand même plutôt, plutôt cool eh ben, j'ai trouvé qu'elle faisait aussi très bien le boulot pour courir et c'est quand même plutôt cool vous tournez une chaussure de course à pied, euh, ça marche pour courir. Donc, c'est vraiment une chaussure polyvalente euh, qui est destinée à la course à pied et aussi pour faire des activités aquatiques. Alors euh, la semelle en dessous c'est du contagrip ce qui est un grand classique chez Salomon et vous voyez elle est rainurée ici ça c'est pour favoriser l'évacuation de l'eau euh, sous la chaussure ce qui est quand même plutôt cool pour une chaussure destinée au sport aquatique n'est ce pas Ensuite on a ici un chausson en fait qui va s'enfiler et qui va bien épouser le tour du pied pour éviter qu'il y ait des objets euh, qui rentrent dans la chaussure ce qui peut arriver euh, quand quand on a une chaussure euh, donc qu'on utilise dans, si on va courir dans la rivière et qu'il y a des petits cailloux qui, des fois qui se baladent ce qui pourrait pas être hyper agréable alors honnêtement si vous avez vraiment beaucoup de débris il euh, y en a qui vont rentrer inévitablement mais la chaussure se met et s'enlève assez facilement donc vous pourrez enlever, hop, vider et puis remettre votre chaussure très facilement très simplement. Donc pour finir moi je trouve que c'est une chaussure qui est très polyvalente et qui est très pratique pour porter l'été et en plus de ça je la trouve aussi très sympa en termes de look très sobre et même en chaussures de tous les jours juste l'été comme ça pour se balader même au bord de la plage avec euh, avec son petit short de plage à fleurs et puis sa casquette ça fait le job moi j'aime beaucoup écoutez n'hésitez pas à aller checker euh, lien dans la description pour en savoir un petit peu plus sur la chaussure et puis si jamais euh, vous vous l'avez testé et eh bien n'hésitez pas aussi à partager votre retour votre avis euh, dans les commentaires cet espace est le vôtre c'est un espace communautaire il est là pour partager ensemble N'hésitez pas à aller checker ça et moi je vous dis à très très bientôt et surtout dans cette vidéo.